Aujourd'hui, c'est Relâche, je ne vous emmène pas bosser mais jouer au handball avec le SGRMH, un club et une entreprise à part entière qui recrute ses futurs sponsors. Suivez-moi Bonjour Bonjour, je suis Muriel Guillaumard, j'ai en charge de la communication et les partenariats au Saint-Grégoire, Rennes Métropole Handball. Bienvenue chez nous. Merci Muriel, alors j'ai vu que ton club recrutait ses futurs sponsors, on en discute autour d'un verre Volontiers, je t'amène au Caribe. Ok. Muriel, merci beaucoup pour l'accueil, mais dis-moi, c'est comme ça tous les soirs de match, cette ambiance ici Eh oui, c'est comme ça tous les matchs, euh, depuis le début de la saison, donc c'est entre 850 et 1000 personnes, 1300 personnes en décembre, donc c'est génial. Alors présente-moi en quelques mots ton club. Alors le club c'est le Rennes Métropole Handball, donc c'est un club rennais, dont les deux équipes fagnons jouent à Saint-Grégoire depuis 5 ans. C'est aussi 325 licenciés. 25 équipes qui jouent à tous niveaux de jeu, et puis ben, 19 salariés aussi. Comme une entreprise finalement Comme une entreprise à part entière. Avec son budget Avec son budget bien évidemment, et effectivement ses objectifs, sa, sa stratégie de développement, et en l'occurrence ben, un club de partenaires qu'ils s'appelle Entreprendre, qui est l'association de deux mots entreprise en val et qui fédère un petit peu plus de 60 chaînes d'entreprise, 4 dirigeants d'entreprise. Et alors si moi je veux rejoindre le club, quelle qualité il faut Alors déjà que ça aille bien financièrement, qu'il y a un petit peu de sous à nous donner, que tu sois effectivement appliqué, engagé à nos côtés pour nous aider, à faire grandir le club avec tes compétences, tes expertises. Et puis être ambitieux aussi à nos côtés pour un jour, peut-être, pourquoi pas, atteindre l'AD1. L'ambition c'est l'AD1, c'est ça ben, Un jour, c'est le rêve de tout un club et c'est normal et c'est cher l'AD1. C'est en effet un 1, 1, million deux. Ah quand même Oui quand même. Alors moi j'ai pas un million, mais euh, c'est pas grave. Non mais ben, voilà, il n'y a pas de, de petit, il n'y a pas de gros budget, il y a en fait un certain nombre de partenaires qui vont contribuer à ce projet du club et qui vont nous permettre à un moment donné d'y arriver. Tout le monde est le bienvenu. Mais... Merci Muriel. De rien, bon match Pourquoi tu soutiens le club, toi Bah écoute, le, le sport féminin à travers le SJRMH porte des valeurs, porte de convivialité, de proximité et c'est pour ça que je m'y suis attaché. Merci. Et toi, pourquoi tu soutiens le club Alors c'est un club qui est très sympa, très convivial et puis euh, il y a beaucoup de choses qui sont organisées autour. Donc euh, du business, des échanges et beaucoup de contacts. Bon les filles, merci beaucoup, moi j'ai passé une super soirée, bravo pour votre victoire Bon j'ai d'autres entreprises, d'autres clubs à visiter, par contre vous, vous avez sans doute le profil pour devenir partenaire du club, alors jouez le jeu Venez chez nous J'espère que ce match vous a plu, que vous avez senti comme moi le dynamisme de ce club. A vous de jouer maintenant, supportez le sport, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et surtout, n'oubliez pas la ceinture pour aller jouer et bosser. Allez, ciao